Vous recherchez une expérience de streaming ultime, que ce soit vidéo ou audio. Vous avez une télé qui n'est pas connectée, vous voulez la connecter ou vous simplement avez un écran HDMI et vous voulez y mettre tous les services de streaming, tous les services de TV, tous les services en direct. J'ai peut-être ce qu'il vous faut, j'ai testé pendant plusieurs semaines le nouveau Fire TV Cube d'Amazon. C'est l'édition 2022, la troisième génération et aujourd'hui on va revenir sur toutes ses fonctionnalités, toutes ses performances, tout ce que vous allez pouvoir faire avec ce petit cube Magique, c'est parti tout d'abord, parlons un petit peu de sa conception et de son design. Ce Fire TV Cube, comme son nom l'indique, est un petit cube qui va être parfait pour s'accorder avec toutes les décos, que ce soit de votre salon, de votre chambre, etc., etc. On est sur un cube avec des dimensions de 86 mm par 86 mm et une hauteur de 77 mm. Dans la boîte au déballage, vous retrouverez une télécommande qui va ressembler à celle qu'on avait vue sur mon test du Fire TV 4K Max. On va retrouver un adaptateur secteur et deux petites piles pour faire fonctionner la télécommande. On va y revenir, mais ce qui est intéressant dans sa conception, c'est qu'il va être un hybride entre une enceinte connectée et du coup un Fire TV Stick. Car oui, ce Fire TV Cube va intégrer un haut-parleur et un micro qui va nous permettre de ne pas avoir à utiliser la télécommande pour des manipulations simples, pour des lancements de séries, pour des lancements d'épisodes ou pour le contrôle de la télé. On va retrouver cette partie haut-parleur tout autour de ce cube. Et au sommet on va retrouver quatre boutons, un bouton pour augmenter le son de l'enceinte, un bouton pour diminuer le son de l'enceinte, un bouton pour couper le micro ou un bouton pour parler. A l'arrière on va retrouver aussi différentes entrées et différentes sorties pour pouvoir tirer un maximum de la puissance de ce Fire TV Cube. On trouvera un port d'entrée HDMI, un port de sortie HDMI, un port d'alimentation, un port de rallonge infrarouge, un port Ethernet et un port USB. Le port d'entrée HDMI et le port USB vont nous permettre de relier certains autres appareils à ce Fire TV tv cube vous allez par exemple pouvoir mettre en usb une webcam pour pouvoir parler visio le port d'entrée hdmi va vous permettre d'afficher un autre appareil sur la télé un lecteur blu ray une console de jeu une autre box tv il est possible du coup de switcher de l'affichage du fire tv cube à l'autre appareil facilement ce fire tv cube est vraiment simple il est design et il va pouvoir du coup passer un petit peu partout parlons maintenant brièvement de ses performances et de ses caractéristiques car oui, ce Fire TV Cube est tout petit, mais il en a dans le ventre. C'est le lecteur multimédia en streaming le plus rapide à ce jour d'Amazon. Il est deux fois plus puissant que le Fire TV Stick 4K Max et permet un démarrage ultra rapide des applications grâce à son processeur Octocore. On l'a dit, il va intégrer un microphone et un haut-parleur. Et caractéristiques techniques importante, il va prendre en charge le Wi-Fi 6E qui va lui permettre du coup de rendre le streaming encore plus fluide. Au niveau du stockage, il aura 16Go et 2Go de RAM. Pour finir, au niveau de la qualité de la définition de l'image et du son, le Fire TV Cube va nous fournir une résolution 4K fidèle à la qualité cinématographique avec les technologies Dolby Vision, HDR et au niveau du son, Dolby Atmos. Bref, vous l'aurez compris, c'est simplement le Cube TV, le plus puissant du marché côté Amazon. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau interface et au niveau fonctionnalité. Parlons maintenant de l'interface de ce Fire TV Cube On retrouve l'interface Fire OS Avec la dernière version Qui va nous permettre de naviguer De trouver un programme assez facilement L'écran d'accueil va vous proposer Différents services de streaming Différentes applications Que ce soit côté Amazon Avec Prime Video ou Amazon Music Mais aussi avec d'autres services Un petit peu plus concurrents Comme Netflix, Molotov, etc, etc. L'équilibre et la disposition Entre les différentes places De ces services de streaming Que ce soit du côté d'Amazon ou non et assez bien respecté. Amazon ne nous pousse pas simplement leur programme et ça, c'est plutôt sympa. Au-delà de ça, une particularité de cette interface, c'est que vous allez avoir une barre de recherche hein, dans cet écran d'accueil, dans cette interface d'accueil qui va vous permettre de rechercher un programme peu importe le service de streaming qui le fait tourner. En passant par cette recherche, vous avez juste à écrire le nom du programme et le Fire TV Cube vous le proposera sur diverses plateformes ou alors sur la seule plateforme qui le fait tourner. Ça permet d'économiser du temps à ah, si vous avez un film en tête ne pas aller chercher entre Amazon Prime, Netflix, etc. où il se trouve. On retrouve aussi d'autres innovations, d'autres plutôt sympa que vous allez pouvoir du coup démarrer directement via l'interface avec la télécommande ou non par exemple ce petit bouton tv va vous permettre une fois appuyé dessus d'afficher un guide des programmes tv qui sont en train de se dérouler en direct bien entendu il faut avoir téléchargé les applications qui proposent du direct mais la plupart sont des applications gratuites comme par exemple france tv arte etc etc une fois que vous êtes sur cette grille des programmes vous allez pouvoir en choisir un un qui vous plaît qui est en cours, et cliquez dessus pour le démarrer. C'est plutôt pas mal, parce que, comme je vous le disais, si vous avez une TV ou un écran un moniteur PC qui est complètement détaché d'une antenne TV, vous n'avez rien pour le relier à l'antenne TV, vous allez pouvoir vraiment regarder la plupart des programmes en direct via ce Fire TV Cube. Ensuite, sur cette interface, vous allez pouvoir la personnaliser avec votre profil, parce que vous allez pouvoir créer différents profils, et chaque profil aura, voilà, soit une différence au niveau de l'âge, soit une différence au niveau euh, des favoris, etc., etc., car vous allez pouvoir aller sur l'App Store et télécharger d'autres applications, il y en a pas mal vous, je vous en affiche quelques-unes et aussi vous pourrez ajouter certains programmes en favoris, ce qui va un petit peu personnaliser votre interface en fonction de vos envies et de vos préférences. Il est néanmoins possible de désactiver la collecte de données car oui sur cette interface, sur ce Fire OS, vous allez avoir quelques encarts publicitaires, quelques publicités qui vont venir s'immiscer et si vous désactivez bah, la collecte de données, ces publicités ne seront pas du coup personnalisées à votre programme ou à votre âge, sexe, etc au delà des applications disponibles via l'app store via cette interface, vous allez pouvoir aussi installer d'autres applications via les fichiers APK, je ne sais pas si vous en avez vraiment besoin, parce que la plupart des, bah, des grosses applications sont déjà disponibles sur Fire TV, parlons maintenant des petites fonctionnalités qu'on a sur ce Fire TV Cube, en parlant d'abord de la navigation via la télécommande et aussi de la navigation main libre, car oui vous allez avoir plusieurs moyens de naviguer sur ce Fire TV Cube, via la télécommande qui est fournie avec, vous avez d'autres télécommande qui existe aussi, que vous allez pouvoir acheter pour une trentaine d'euros en plus mais via cette petite télécommande qui existe, vous allez pouvoir naviguer de façon assez simple, vous allez aussi avoir le petit bouton ici Alexa pour pouvoir directement demander un programme, parler via la télécommande, les boutons de cette télécommande sont assez sommaires, assez simples assez facile à comprendre, retour en arrière euh, avance rapide pause, play, navigation via les flèches, et menus, etc. Mais la grosse particularité avec ce Fire TV Cube, c'est son micro et cette enceinte intégrée qui va vous permettre d'avoir un mode main libre. C'est-à-dire, vous n'avez pas votre télécommande, vous rentrez du boulot, la télé est éteinte, votre Fire TV est bien entendu branché, vous avez juste à demander à Alexa de vous lancer, je sais pas, les derniers épisodes de votre série préférée sur Amazon Prime ou Netflix. Et ça va allumer la télé et lancer directement votre série. Si bien entendu, vous voulez mettre pause, vous pouvez aussi le dire oralement. Si vous voulez remettre play, vous pouvez le dire oralement. Ce mode main libre fonctionne parfaitement pour faire des recherches, pour remplacer aussi la navigation via la télécommande. Par exemple, en disant Alexa monte, Alexa lecture, Alexa descend, etc. Vous allez pouvoir lancer un programme et naviguer comme ça sans télécommande. Au-delà de ce mode main libre, vous allez aussi pouvoir vous servir de ce Fire TV Cube comme un petit peu un, une enceinte connectée à un assistant vocal car vous allez pouvoir par exemple lui demander de contrôler certains appareils domotiques que vous avez chez vous. Il va y avoir quelques fonctionnalités hein, comme ça, comme un assistant vocal, comme une enceinte écho, mais pas toutes, par exemple lorsque vous allez lui dire de lancer de la musique, la musique sortira de la télé ou de la barre de son, elle ne sortira pas de l'enceinte du haut-parleur. C'est quand même plutôt sympa d'avoir ce mode main libre quand on ne sait pas où est la télécommande, quand on veut éteindre la télé rapidement, quand on veut lancer un programme assez rapidement moi j'adhère complètement voilà grosso modo les amis vous savez tout sur ce fire tv cube vous allez pouvoir du coup afficher hein, vos programmes favoris vos divertissements favoris jusqu'en 4k sans souci avec du dolby atmos ou du dolby visio voilà les amis vous savez tout de ce fire tv cube qui va vous permettre de vous divertir hein, avec du 4k Quelqu'un HDR qui va vous permettre voilà, De profiter, de connecter un peu plus votre télé De aussi profiter Des services de streaming d'une façon Un petit peu nouvelle avec ce mode main libre Si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire Si par hasard vous voulez aussi tenter votre chance pour en gagner un, Rendez-vous sur mon Insta, je vous remettrai le lien En description pour pouvoir bah, essayer De gagner ce Fire TV Cube En attendant, vivez à fond, vivez high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne